C'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver enfin après ma petite absence sur Youtube euh, pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de trois shonen. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce vocabulaire sachez que ce sont des mangas destinés à la base aux jeunes garçons aux jeunes adolescents garçons voilà, c'est un petit peu l'idée. J'ai lu des, beaucoup de mangas quand j'étais euh, ado, quand j'étais au lycée plus précisément euh, Maintenant c'est vrai que c'est plus trop le cas, mais des fois j'aurais bien envie de m'y remettre. Enfin, bon. Bref, euh, donc je vais beaucoup me baser sur mes souvenirs d'ado euh, pour vous présenter ces trois mangas qui m'avaient beaucoup marqué et euh, voilà dont je me souviens encore aujourd'hui, c'est dire. On commence tout de suite avec le premier manga que je vous ai choisi, il s'agit de Death Note de Tsugumi Oba. C'est un manga qui est en 13 volumes et qui est terminé. Donc si vous voulez le commencer, il n'y a pas de souci. Hein, vous aurez la fin parce que c'est pas forcément le cas avec tous les mangas. Euh, donc Death Note qui est un manga un petit peu sombre puisque, euh, comme le dit le titre, il est basé sur le cahier de la mort. Alors, euh, en fait, on suit Light qui est un jeune lycéen qui trouve un jour euh, un cahier de la mort, un Death Note, euh, et qui va rencontrer le dieu de la mort qui accompagne ce cahier, Ryuk, donc vous avez un cahier et un dieu de la mort, voilà, tout va bien, euh, et donc dans ce cahier, si tu écris le nom de quelqu'un en pensant à son visage, la personne va mourir. Euh... Ensuite, tu as quelques minutes, je crois, pour écrire les circonstances de la mort, si tu veux que ce soit un petit peu dédaillé, genre machine tombe dans les escaliers et se brise la nuque. Euh, sinon, ce sera d'office une crise cardiaque. Voilà, ça donne un petit peu l'idée, et on peut aussi préciser l'heure et la date de la mort. Sachant qu'il doit y avoir un, y a un maximum, je crois que ça peut pas être à plus d'un mois ou quelque chose comme ça. Et sachant que si un nom est écrit dans le carnet, la personne va mourir quoi qu'il arrive, il n'y a, a pas d'échappatoire de, au death note. c'est pas possible. light trouve ce carnet et ce cher ado, qu'est-ce qu'il décide de faire et bien, Il décide de s'en servir pour faire quoi Pour tuer les criminels parce qu'il bah, se sent un petit peu l'âme d'un justicier, vous voyez. Euh, donc il se dit voilà, je vais faire justice et je vais tuer tous les salopards qui moisissent en tôle ou qui n'ont pas été attrapés. Et puis de toute manière personne ne pourra savoir que c'est moi puisque je ne fais rien d'autre qu'écrire dans un carnet je ne suis personne de moi-même. Forcément c'est pratique. Donc là il commence à faire ça tranquillou sauf que bon, au bout d'un moment quand tous les criminels finissent par crever les uns après les autres, bon les gens commencent quand même à se dire il y a un truc là c'est pas possible, c'est pas possible que ce soit un hasard qui crève tous là genre. Euh... Donc voilà, il y a les autorités qui commencent à s'intéresser à ça, et il y a un détective privé qui est engagé, qui, qui est connu sous le nom, le pseudonyme L, la lettre. Euh, et qui, voilà, c'est un génie qui est très extravagant, très bizarre, moi j'adore. Euh, et voilà, il est chargé d'enquêter sur, euh, sur ces décès inexpliqués et bien sûr Light qui par son père bosse dans la police, enfin bon bref, va finir par le rencontrer et le manga est un petit peu basé sur cette relation entre Light, qui est bah, le coupable, et elle qui cherche à coincer le coupable et qui finit par voilà, se douter de choses, etc. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant la dynamique qu'il y a entre ces deux personnages. Tout le, tout le manga en fait repose vraiment là-dessus selon moi. Je les aime énormément tous les deux, j'aurais aimé qu'ils se rapprochent plus, je ne vais pas vous le cacher, mais non, je me tais. Moi ce que j'aime c'est dans ce manga c'est bah, toute cette ambiance, cette, euh, toutes ces histoires autour de la mort, euh, ces légendes, toutes les règles que là euh, Light doit suivre, parce que bien sûr le carnet il est soumis à un certain nombre de règles qui sont dictées par le dieu de la mort, et... Euh, et voilà, c'est vraiment cool. C'est un manga que je vous conseille. En plus, euh, moi, j'adore le graphisme. Euh, je vais vous mettre quelques pages par là euh, pour que vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air. Euh, mais moi, c'est tout à fait le type de dessin qui me parle et euh, voilà, auquel j'adhère. Donc euh, voilà, je ne pouvais qu'accrocher. Il euh, y a eu un film qui a été fait. Je vais pas vous cacher, c'est vraiment pas top. Après bon. Je l'ai regardé quand même, hein, mais, mais ça puait un peu. Faut l'avouer. Passons maintenant au deuxième manga qui est Full Metal Alchemist de Hiro quelque chose Arakawa. Hein, J'écrirai le nom hein, si ça vous intéresse, mais bref, Full Metal Alchemist. Qui est un manga euh, paru en 27 volumes, terminé également. Hein, comme je parle que de vieux mangas, vieux par rapport à moi, euh, forcément, ils, ils sont terminés. voilà. Euh, donc c'est de l'aventure un petit peu SF, un peu steampunk, enfin bon, voilà, c'est un espèce de mix, c'est comme ça. Et ce que j'adore dans ce manga, c'est tout le background et euh, l'histoire des personnages, puisque, en fait, on a Édouard euh, et Alphonse, qui sont deux frères, euh, qui ont essayé dans le passé, quand ils étaient euh, un petit peu ados, enfants, euh, de ramener leur mère à la vie. Parce que, oui, l'alchimie existe dans ce monde imaginaire. Euh, donc, euh, voilà, ils ont fait un rituel pour ramener leur maman chérie, sauf que, <rire> sauf que ça, ça a un peu merdé, hein, euh, comment dire Édouard euh, perd sa jambe, et Alphonse perd son corps en entier. Euh, si bien que Édouard euh, est contraint de sacrifier son bras, pour euh, sceller l'âme de son frère dans une armure pour pas que parce que vous savez que sans corps l'âme du coup elle, elle s'en va quoi donc donc c'est comme s'il était mort donc euh, voilà il la scelle comme ça il part pas et euh, il vit en fait dans cette armure qui est vide euh, et après Edouard se retrouve avec un, un bras mécanique et un, une jambe mécanique d'où euh, le surnom Full Metal Alchimiste qu'il reçoit puisqu'il devient alchimiste euh, et donc, euh, bah, ces deux frères sont à la recherche de la pierre philosophale, de cette putain de pierre dont ils auraient eu besoin pour amener leur mère, euh, puisque la pierre philosophale permet de créer euh, les de longue vie. Et donc voilà, euh, il leur arrive tout un tas d'aventures, leur but c'est aussi de pouvoir euh, retrouver leur corps, enfin surtout de retrouver le corps d'Alphonse qui est quand même prisonnier dans une armure. Hein être pas mal euh, donc il arrive tout un tas d'histoires dont je, je me souviens pas les détails évidemment on rencontre des tas de personnages etc euh, voilà il y a plein de il plein de trucs ça part dans tous les sens c'est un, un manga où il y a vraiment beaucoup d'action euh, bah, comme souvent dans le shonen d'ailleurs mais euh, voilà là il euh, y a de l'action quoi donc si si, si c'est un peu ce que vous aimez bah foncez sur Full Metal Alchemist euh, moi ce que j'adore c'est tout le côté alchimie c'est quelque chose qui m'a énormément inspirée euh, dans mes propres écrits. Euh, voilà Toutes les lois de l'alchimie, le fait qu'on puisse pas ramener les gens à la vie ou alors sur une forme très partielle. Enfin, je vais pas vous spoiler parce que euh, découvrir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de ramener leur mère à la vie et comment, comment ça a merdé. Euh, voilà, C'est quelque chose qui m'a énormément marqué et dont j'ai du mal en fait à me détacher euh, dès que je touche à la résurrection euh, dans mes propres écrits euh, voilà donc euh, c'est un manga vachement bien euh, lancez-vous terminons avec un troisième shonen qui va faire un peu d'âche au milieu des, des deux autres que je viens de présenter puisque c'est Ikatate Japan de Takashi Ashiguchi un peu mon, mon japonais absolument parfait euh, qui est un, un manga en 26 volumes terminé encore une fois et c'est autour de, de l'univers de la de la boulangerie ouais la boulangerie donc euh, rien à voir avec la mort avec l'alchimie la résurrection hein, non non là allons un petit peu dans la boulangerie j'avais envie de finir par un truc un petit peu fun parce que voilà et ce manga c'est vraiment super drôle parce que euh, on suit un personnage qui, est, euh, qui a une quête. Cette quête, c'est créer un pain japonais. Un pain représentatif du Japon, un pain que les japonais aimeraient et qui serait un peu l'emblème du pays comme la la baguette en France enfin voilà les, les différents pains euh, en occident. Et voilà, c'est ça son but de faire le Japan pan. Donc, il, il, fait des, il fait des concours de boulangerie et euh, c'est traité comme des combats de boxe, comme des combats euh, de magie. <rire> c'est un truc de dingue, quoi. Ils mettent en scène le fait de faire du pain, des croissants, des pâtisseries, etc. Mais euh, puissance 3 milliards, quoi. Donc, tout est mis en scène et surjoué un truc, voilà. on en prend plein les yeux. Et du coup, c'est vraiment super drôle et c'est vraiment très très frais. Ça donne un peu faim, aussi. À côté. Euh, après, les pains qu'ils font sont euh, un peu hallucinogènes. Je pense qu'ils mettent beaucoup de drogue dans leur pain parce que, à chaque fois que les jurys mangent un pain, euh, ils partent au paradis, machin, ils pleurent, ça leur rappelle leur enfance, machin. C'est vraiment, tu vois, top chef à côté, c'est du pipi de chat. Le, le meilleur pâtisseur, c'est rien, tu vois. C'est pas le manga du siècle, c'est sûr. Mais je l'aime autant que les deux autres parce qu'il parce qu est vraiment super frais et que, voilà, tu te prends pas la tête. Voilà, on fait du pain. Tout va bien. Ça fait aussi du bien de ne pas penser tout le temps à la mort, la résurrection, l'alchimie, le... euh, tout ça, le bien, le mal. Non là, là, c'est juste fun. Et franchement, ça fait du bien. <rire> voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir ou redécouvrir euh, des shonen. N'hésitez pas à m'en conseiller, même si je pense que j'aurai jamais le temps de les lire. Sait-on jamais. Lâchez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces mangas, si vous les avez lus, etc. Si vous les avez arrêtés, pourquoi, etc. Euh, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Portez-vous bien et à très vite.